Aujourd'hui, le 21 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'aviation et l'artillerie du district militaire occidental ont infligé des dégâts de feu aux unités de la 103e Brigade de défense territoriale, dans la zone de la colonie de Brestovoe, dans la région de Kharkov. Plus de 35 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et deux véhicules ont été détruits. En outre, un dépôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village d'Olsanma, dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranolimanski, les tirs d'artillerie du district militaire central ont infligé une défaite aux unités de la 111e Brigade de Défense Territoriale dans les zones des colonies de Torskwa et Terni de la République. Populaire de Donetsk Plus de 20 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, un obusier des 20, ainsi qu'un radar de contrebatterie en TPQ-37 de fabrication américaine ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des volontaires de détachement d'assaut, avec appui feu de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des troupes de missiles et de l'artillerie du district militaire sud, ont libéré la colonie de Mésopotamie de la République populaire de Donetsk. Les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à 50 militaires tués et blessés, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes, ainsi que deux obusiers des 20 et des 30. En outre, un dépôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Vodiane dans la République Populaire de Donetsk. Et un radar de contre-batterie fabriqué par les États-Unis en PQ-37 a été détruit près du village de Malinovka. Dans la direction de Zaporizhia, à la suite d'actions offensives, les unités du district militaire oriental occupaient des lignes et des positions plus avantageuses. Plus de 30 militants, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes, un obusier automoteur Akatsia et un obusier des 20 ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu le poste de commandement du 36e bataillon de fusiliers séparés de la défense territoriale dans la zone de la colonie de Kotliarovka de la République populaire de Donetsk, ainsi que 67 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 95 districts. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-24 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Vladimirovka dans la République Populaire de Donetsk. Un hélicoptère milite de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone du village de Lozovaya dans la région de Kharkiv. En outre, 14 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits au cours de la journée dans les zones des colonies de Kovalvka, Kremneia, Nogonwa, Novovodiennois, Plochenka. Les Urino, Zmievka, Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk, ainsi que novo et de la région de Zaporozhy et Blagodatno de la République populaire de Donetsk. En outre, trois lance-roquettes multiples, Imar et Uragan, ainsi qu'un missile anti ont été interceptés dans les zones des colonies de Vasilievka et Krezové, dans la région de Zaporozie. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 375 avions, 203 hélicoptères, 2922 véhicules aériens sans pilote, 401 systèmes de missiles antiaériens, 7589 chars et autres véhicules blindés de combat, 985 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3883 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8128 unités de véhicules militaires spéciaux.